Nous allons regarder ce qui se passe dans le ciel des Verseaux pour cette année 2022. Je vais vous le faire en trois parties. Je vais très succinctement en quelques phrases, je vais repartir sur les fondements, les bases, les mécanismes sur lesquels fonctionne le Verseau. Ensuite, je regarderai les planètes lentes. Les planètes lentes, celles qui nous touchent, qui nous concernent, qui nous influencent sur des mois et parfois sur des années parce qu'elles sont très lentes. Et enfin, je terminerai par un développé, un détaillé, des planètes rapides qui nous donnent des séquences beaucoup plus courtes dans l'année durant lesquelles on peut agir quand c'est Mars, on peut se se rapprocher et faire avancer des situations sur tout ce qui touche au monde affectif avec Vénus. Et puis enfin, avec Mercure, les moments où la communication est optimisée et puis parfois ça l'est un peu moins. donc c'est intéressant de savoir quand c'est mieux et quand il faut faire un peu attention. Voilà l'idée. Voilà et puis, comme je parle vite et qu'il y a beaucoup d'infos, euh, Olivier, mon petit camarade, qui lui est bon en organisation, c'est son dossier, il fait ça super bien. Il a organisé, il a fait une sorte de calendrier, tout ce que je suis en train de vous dire. Il l'a structuré avec des trucs beaucoup plus fins. Il fait ça bien, c'est son domaine. Voilà, il y aurait un truc à cliquer quelque part, un lien en dessous, euh, vous verrez. OK, allez, moi je pars sur mon truc. Qu'est-ce que veut mon verso, à la base le Verseau, c'est un signe d'air, il ne faut jamais oublier que c'est un signe d'air. Et l'air, c'est le contact, l'échange, la liberté, l'autonomie, la mobilité, le lien humain, la fluidité relationnelle. Le moteur numéro un, c'est celui-là. C'est un signe qui est gouverné par deux planètes. La première des deux planètes, c'est Uranus. Uranus, c'est la planète de la créativité, de l'indépendance, de la liberté, de l'autonomie. Voilà, Uranus, la nouveauté. Ah Formidable. Et puis, il y a une autre planète qui est en maîtrise, c'est Saturne. Saturne, c'est la rigueur, c'est le travail, c'est les contraintes, les structures, les garde-fous, ce qui nous permet d'évoluer avec le temps. Et toute la subtilité chez le Verseau, c'est de travailler sur ces deux rouages qui fait fréquemment je retrouve chez le Verseau une capacité d'une endurance, d'un sérieux, d'une fiabilité d'une concentration face à l'effort tout à fait étonnant et dans un même temps, si on n'y prend pas garde si on n'écoute pas suffisamment les, les, les, les, les messages qui vous disent, oh là, là je prends un peu de recul là j'ai besoin d'un peu d'air, là j'ai besoin d'un peu de liberté, et bien Uranus prend le dessus et le côté indépendant fait qu'on peut envoyer balader beaucoup de choses qui, qui se sont avérées être pesantes pour retrouver cette mobilité, euh, cette liberté tout simplement voilà, voilà les besoins fondamentaux qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette année on va regarder dans l'ordre les plus lentes c'est Pluton, Pluton il est en Capricorne on n'en entendra pas parler jusqu'au 23 mars 2023 le 23 mars 2023 il rentre chez vous, donc je vous en parlerai l'année prochaine pour l'instant, il est neutre total avec vous Neptune. Neptune est en poisson, deuxième maison solaire. Il n'est pas non plus dans un angle qui vous touche. Dans tous les cas, quand les planètes sont à 30 degrés, on est dans un ciel complètement neutre au niveau des planètes lentes. Vous n'êtes pas influencé par des poids lourds comme ça. Après, il y a Uranus. Uranus, planète de la créativité, votre planète. En ce moment, Hein, Uranus a fait son tour en 84 ans, en ce moment il est en taureau, il est en plein milieu du signe. il forme un carré avec vous, il est tout à fait plausible que cette année, le côté créatif, besoin d'indépendance, oh, réapparaisse de façon plus forte, plus marquée, plus dense, plus, plus dimensionnée. Mais comme il est en carré, ça va apporter à la fois une, une, une plus grosse dose de créativité, de besoin d'indépendance, de liberté, de sortir des sentiers battus, pas vous laisser étouffer, pas vous laisser contraindre, pas vous laisser emprisonner en quelque sorte. Et ce, cet Uranus, il vous pousse, pousse, pousse à retrouver toute cette ce champ, cette fluidité, cette mobilité, mais dans un même temps, attention à l'excès. Uranus en soi n'est absolument, c'est pas une planète ni positive ni négative, c'est une planète neutre. Son, son influence majeure, c'est donner l'étincelle, de créer l'impulsion pour faire avancer ce qui peut l'être et qui permet de se débarrasser de tout ce qui n'est pas solidement arrimé. Tout ce qui n'est pas bien construit, ben ce sont des périodes durant lesquelles on, on, on met de côté, on passe à la trappe tout ce qui vous freine, tout ce qui vous handicap tout ce qui vous ralentit en fait. Donc pour construire du neuf, parfois il faut savoir se débarrasser de ce qui vous pèse. Voilà voilà ce vers quoi vous pousse à aller Uranus. Il est très puissant, il est en plein milieu de signe, mais toute la subtilité va être de ne pas chambouler ce qui ne vous correspond pas, tant qu'on n'a pas de solution de remplacement. L'idée, c'est qu'il est formidablement stimulant et poussant et invitant à aller de l'avant, mais il est essentiel de ne pas le faire trop vite, en prenant le temps de, de, de préparer le terrain de ce que sera l'après. Je ne veux pas qu'on qu fonce comme ça, bien en tête, et qu'on n'ait pas préparé sans coup de sortie euh, ce qu'il y a derrière. Voilà, voilà le message d'Uranus cette année. Après, il y a Saturne votre deuxième maître. Saturne, il est chez vous, il va être chez vous toute l'année. Saturne, en verso, il accentue ce qu'on appelle la profondeur de pensée. C'est la sagesse, c'est le temps. C'est des périodes durant lesquelles on fait le bilan de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, on fait du tri, on range, on organise, on, on, on clôture certains dossiers, on prépare le suivant, et on fait ça dans l'ordre, de façon plutôt carrée, plutôt organisée, on, on se soulage de tout ce qui pèse avec Saturne, hein. tout simplement, hein. c'est une philosophie un peu à la japonaise, on, on se concentre sur ce qui est essentiel, sur ce qui est important, et on se déleste de tout ce qui ne sert à rien. Autour de vous, dans votre vie, voilà, tout simplement. Donc, il est, il est solutionnant pour passer un grand coup de balai sur ce qui ne fonctionne plus. Et en même temps, il permet de se projeter sur le long terme, de là où on veut aller, de façon à mieux calibrer le bon moment pour s'y prendre. Parce qu'il a cet apport formidablement structurant. structurant. Donc, il est utile, mais attention ne pas vous laisser enfermer par une sorte de dynamique de sérieux trop marqué, d'appréhension trop marquée. Je veux qu'on se serve de Saturne pour clôturer ce qui ne fonctionne plus et qu'on retrouve cet optimisme pour voir le bon côté des choses. C'est toujours devant que ça se passe et c'est toujours quand on, on a l'esprit clair qu'on gagne en visibilité sur ce qui vous attend demain. Voilà. Premier point. Et puis, enfin, il y a Jupiter. Il y a Jupiter. Jupiter, la planète de la chance. Jupiter, la planète de la chance, euh, va venir vous donner un sérieux coup de pouce à un moment de l'année. On va le voir tout de suite. Jupiter vient vous donner un coup de pouce. Ce n'est pas tout de suite. Il hein. faut, faut être pratique. Il arrive dans un secteur qui vous veut du bien, sextile, troisième maison solaire, un aspect stimulant, de, de, plus d'ouverture, de chance, d'opportunité à saisir. Attention, c'est entre le 10 mai et le 28 octobre. Entre le 10 mai et le 28 octobre, là vous avez une belle, belle, belle séquence durant laquelle l'atmosphère se soulage, vous retrouvez une plus grande mobilité, une plus grande liberté, une plus grande fluidité, plus d'assurance, plus de confiance en vous. Et la confiance en vous sur laquelle vous allez travailler, ça se projette, hein, c'est un mécanisme d'écho. Plus vous allez projeter de l'optimisme, du positif et de la confiance en vous, plus vous allez créer les circonstances qui vont favoriser ça. Ça ne se fait pas tout seul. Et là, l'aspect, il est formidablement stimulant sur le plan relationnel pour, pour, pour faire en sorte que ça se passe bien, hein, pour qu'on ait les retours, les échos, euh, les échanges autour de vous qui sont, qui sont payants, quoi, tout simplement. Voilà. Ça, c'est très, très bien l'aspect durant cette période-là. Et il reviendra, il reviendra vous donner un coup de pouce. Du 28 octobre au 20 décembre, voilà deux séquences dans l'année longues et belles hein, durant lesquelles le facteur, entre guillemets, chance, hein, c'est un état d'esprit, voir le bon côté, vous ouvrir sur l'extérieur, renouveler votre relationnel, euh, créer des liens, des contacts, euh, poser des projets, appuyer vos projets, défendre vos projets, aller de l'avant. Hein. Ben, ces périodes-là sont formidablement productives pour ça, c'est dit. Après, je vais regarder les planètes plus rapides. Les planètes plus rapides, il hein, y a Mars, l'action, euh, Vénus, l'amour, euh, Mercure, la communication. Euh, mars, l'action, quand est-ce qu'il vous veut du bien Mars, il arrive chez vous, il est, il est bon jusqu'au 13 janvier, il forme un sexy, il vous veut du bien, il vous protège, il vous apporte de l'énergie, très positive jusqu'au 13 janvier. Il est neutre du 24 janvier au 3 mars, entre le 3 mars et le 15 avril, Mars va passer pile, pile, pile, poil au-dessus de votre tête. Hein, Mars, l'action, la volonté, l'énergie, pile dans votre secteur, en Verseau, il va vous apporter la... vraiment, vraiment de l'énergie, de l'énergie, de la volonté, le besoin de bouger, d'agir, etc. Donc c'est formidable, hein, c'est vraiment des périodes extrêmement tonifiantes, euh, mais attention, Mars est tellement puissant quand il est au-dessus de sa tête, tellement moteur et tellement actif qu'il va juste falloir surveiller les signaux de fatigue, de façon à ne pas finir sur les rotules, quoi, hein, de façon à ne pas, euh, comment dire, dépenser toute trop d'énergie et à finir à plat. Parce que le, une telle poussée, poussée d'énergie là, c'est formidable si c'est bien canalisé, mais si on écoute les, les warnings qui disent attention, là faut que je lève un peu le pied, là faut pas que j'en fasse trop, là faut que je m'organise pour être linéaire dans mon effort. Mais, mais formidable période pour agir et pour avancer, pour faire avancer tout ce que vous avez dans le collimateur comme objectif à atteindre, ensuite Mars rentre en poisson, il est neutre, il retourne, forme avec vous des aspects encore positifs du, 25, du 24 mai au 5 juillet, là il sera dans le signe du bélier, signe très tonique pour lui, sexy avec vous, puissant, puissant aspect stimulants, magnifique énergie durant cette période là encore, ensuite du 5 juillet au 20 août, alors là on y va mollo. 5 juillet, 20 août Mars sera en taureau au carré, il va, il va rejoindre Uranus donc pas de changements radicaux hein, durant cette période là, allez-y mollo hein. prenez votre temps, pas de décision active euh, pas de choses trop tranchées hein. et puis à partir du 20 août jusqu'en fin d'année 20 août jusqu'en fin d'année Mars sera en gémeaux, formera un trigone avec vous va développer votre esprit pratique, votre côté débrouillard votre, votre originalité créative votre sens de, de l'initiative votre capacité à trouver des solutions à tout euh, bon, jusqu'en fin d'année quoi hein. Mars, là, du 20 août jusqu'au 31 décembre, puis même un peu au-delà, mais on en reparlera l'année prochaine, il vous apporte une, une, une sorte d'énergie linéaire et soutenue, euh, une forme d'endurance dans tout ce que vous entreprenez, qui est bonne, quoi. Qu'est-ce que c'est quand Mars est bon On produit un effort et on a le maximum de résultats correspondant à l'effort engagé. C'est ça l'intérêt de Mars, en fait, si on regarde bien. Voilà, c'était pour Mars. Maintenant, je vais regarder Vénus. Vénus... C'est la vie amoureuse, la vie affective, la proximité, les liens humains, l'émotion, la sensibilité, les rapprochements. Très intéressant Vénus. Vénus, jusqu'au jusqu 6 mars, est en Capricorne, neutre avec vous. En revanche, du 6 mars au 4 avril, Vénus vous veut un bien fou, elle est chez vous. Vénus en verso, on le voit du 6 mars au 4 avril, un mois durant, lesquels, durant lequel toute cette facilité que vous avez, ce charme, ce charisme, cette, cette, cette délicatesse relationnelle, ce sens de l'amitié amoureuse, cette, cette douceur, cette, cette finesse, tout, toutes ces notions-là euh, sont optimisées, sont au maximum de ce qu'on peut en attendre, particulièrement bon. C'est dit. Ensuite, Vénus rentre euh, en poisson du 4 avril au 3 mai, c'est neutre. Vénus revient vous donner un coup de pouce du 3 mai au 28 mai, excellent aussi, c'est de Vénus. Bonne période et au niveau du charme, tout ce qui est vie affective, amoureuse, les affaires de cœur, les liens avec les autres, période durant laquelle tout est plus facile. Ensuite, Vénus en 30 euros du 28 mai au 23 juin, mollo. En taureau, attention aux excès, ça peut être la gourmandise, ça peut être les plaisirs, ça peut être une sorte de dispersion, une sorte de légèreté. Des euh, carrés de Vénus, on est, on est dans l'excès et l'hypersensibilité dans un même temps. Pas bien grave. Ensuite, Vénus vient vous donner encore un solide, solide coup de pouce du 23 juin au 18 juillet. Trigone de Vénus, super bon. Ensuite, Vénus est neutre du 18 juillet au 11 août. Du 11 août au 5 septembre, elle est en opposition. On prend en compte davantage les besoins de l'autre. On arrondit, on assouplit, diplomatie, là c'est important. Ensuite, du 5 septembre au 29 septembre, elle est neutre. Du 29 septembre au 23 octobre, magnifique, magnifique aspect de Vénus. Vénus ouvre un bien fou durant cette période-là. Vénus sera en balance, en balancing d'air, trigone du vôtre. Vénus en maîtrise en balance au trigone du vôtre. Un charme maximum. Tout ce qu'on a envie de faire avancer sur le plan effectif avec les aspects de Vénus, ça passe mieux, c'est meilleur, tout simplement, c'est bon, voilà. Hein, le charme, délicatesse, finesse, rapprochement, lien humain, optimal. Ensuite, Vénus passe en scorpion, là on, retrouve, on fait gaffe, du 23 octobre au 16 novembre, Vénus en carré, on y va mollo. Pas de brusquerie, pas de friction, pas de rapport de tension, légèreté, de rigueur. Et ensuite, Vénus revient vous donner un coup de pouce du 16 novembre au 12 décembre, au 10 décembre. 16 novembre, 10 décembre, Vénus reforme avec vous un sextile, les allons du cœur sont optimisés. Ça marche encore de nouveau beaucoup mieux. Période bonne à prendre. Et puis à partir du 10 décembre, il est en Capricorne, il est neutre. Voilà, elle est neutre, Vénus. Allez, je vais terminer par Mercure. Mercure, c'est la communication. Mercure, c'est notre capacité à créer du lien. Mercure, c'est notre disposition à, à être dans l'échange, à être sur la même longueur d'onde, à, à utiliser les mêmes mots pour les mêmes choses, à, à s'entendre, en fait, à synchroniser intellectuellement, avant tout, et à nous adapter aux situations. Mercure arrive dans votre secteur entre le 2 et le 2, et le 26 janvier. Pile Mercure au-dessus de votre tête. Le mental, 200 à l'heure. On communique large spectre. La fluidité, l'adaptation, l'intelligence créative, le savoir-faire sur le plan relationnel et humain au maximum. Hein Donc du 2 janvier au 26 janvier. Vénus redevient neutre du 26 janvier au 14 février. Et, re Vénus, Mercure, pardon, Mercure, Mercure, Mercure. et Mercure revient sur votre tête le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, ça tombe bien, du, du 14 février jusqu'au 10 mars. Jusqu 10 mars. Voilà. Période durant lesquelles... Mercure sera au-dessus de votre tête encore une fois, bon, allez, euh, voilà, c'est comme ça. Donc, excellent là, maximum de sa puissance quand on pile au-dessus de sa tête, c'est formidable. Ensuite, Mercure passe en poisson le 10 mars jusqu'au 27 mars, neutre. Ensuite, Mercure revient vous donner un petit coup de pouce au niveau de la fluidité communicative et de l'art de convaincre quand il sera en bélier sextile avec vous du 27 mars au 11 avril. À partir du 11 avril, faites très attention, Mercure sera en carré, en taureau, re rejoindra lui aussi Uranus. Attention aux prises de position tranchées, levez le pied, soyez diplomate, soyez fin, subtil, hein. évitez les discussions où vous sentez qu'il y a des espérités, hein. ça pourrait être un peu, un peu tendu, un peu conflictuel. Hein. Du 11 avril au 30 avril, voilà, une hein. petite séquence, là, allez, une vingtaine de jours, hein. 19 jours exactement. Ensuite, Mercure, à partir du 30 avril jusqu'au 23 mai, superbe. Magnifique pour communiquer s'entendre, être d'être sur la même longueur d'onde, euh, trouver un terrain de fluidité, faire passer vos messages, optimal. Le 23 mai jusqu'au 13 juin, whoops, on fait gaffe. Carré de mercure, attention des frictions relationnelles, la communication éclipse. Super attention. En revanche, le 13 juin jusqu'au 5 juillet, ça redémarre. Mercure reforme avec vous des aspects super protecteurs et stimulants. Du 5 juillet au 19 juillet, il est en cancer, il est neutre. Du 19 juillet au 4 août, il est en opposition en Lyon. Là aussi, ouf, ouf, mollo, doucement, pas de friction, pas de rapport de conflit, pas d'aspérité relationnelle, on est à l'écoute. Hein. En opposition, on prend en compte les besoins de l'autre. On absorbe les énergies, on absorbe l'information, on ne contre pas tout de suite, on attend. Mercure redevient neutre du 4 août au 26 août, et à partir du 26 août jusqu'au 23 septembre, j'ai une très très belle séquence là, avec un trigone de Mercure, en balance l'art de la diplomatie, trigone avec vous, savoir-faire, souplesse, art du compromis, euh, discussion intelligente, euh, comment on fait pour s'entendre, euh, comment prendre en compte les besoins des uns et des autres, comment trouver la bonne formule, la bonne façon d'entrer dans l'oreille, la subtilité de la communication qui est optimisée durant ces périodes, de là et puis euh, Mercure redevient neutre le 23 septembre jusqu'au 10 octobre on remet ça du 10 octobre au 29 octobre Superbe aspect de Mercure pour communiquer et s'entendre. Vous faites gaffe, du 29 octobre jusqu'au 17 novembre, il sera en scorpion, il est en carré, c'est jamais top. Et du 17 novembre au 6 décembre, sexy de Mercure, très bel aspect en matière de communication, avec plus de chaleur, plus d'enthousiasme, plus de positivisme. Et c'est là où les messages passent le mieux, en fait. Vous mettez de la chaleur, du positif, voir le bon côté, le message passe de manière optimisée durant ces séquences-là. Et à partir du 6 décembre jusqu'en fin d'année, il sera en Capricorne, qui est un signe complètement neutre avec vous. Voilà, je vous ai fait vite fait. Le tour de ce qui vous concerne au niveau planétaire, Bon, c'est un global, il y a beaucoup d'infos qui s'entrecroisent. Gardez, Ayez à l'esprit qu'il y a parfois ce qu'on appelle des incidences contradictoires. Qu'est-ce que c'est que des incidences contradictoires C'est que vous avez à un moment donné euh, des planètes qui euh, vous veulent du bien et d'autres qui sont dans des angles tendus. Donc bien évidemment, on appuie sur ce qui fonctionne et on limite la caisse sur ce qui ne fonctionne pas. C'est un jeu. Il y a un principe où parfois c'est bon, donc on s'appuie bien évidemment. Si Mercure est bon, on s'appuie sur la communication. Si Mars n'est pas bon, ben on lève le pied au niveau de l'action. Et inversement, c'est aussi bête que ça. Parfois si Vénus est pas terrible et que Mercure est très beau, on communique, hein, mais on n'est pas dans l'élan affectif pur, hein, parce que ça déborde dans ces cas-là. C'est un jeu d'équilibre, là vous avez toutes les clés pour optimiser votre année, ça c'est dit, et puis, retenez aussi que la façon dont je fonctionne, c'est sur une séquence du ciel, j'ai parlé de tout ce qui concerne la séquence verso, alors si c'est votre condition solaire, si vous êtes né du signe du verso, bien évidemment c'est vos objectifs dans la vie, si c'est votre lune, c'est votre quotidien, si c'est votre ascendant, c'est l'image que vous projetez de vous face au monde extérieur, et donc c'est l'écho qu'on vous renvoie, à chaque fois c'est multifactoriel, il faut avoir ça en tête, c'est très riche en fait, voilà l'idée. C'est dit. Euh, merci pour vos likes, vos abonnements, voilà, les partages, les bonnes énergies, on échange les bonnes énergies. Hein. Ça marche dans les deux sens. Moi, je suis très demandeur de, de, de vos gentils commentaires, de vos likes, de, de vos abonnements. Abonnement, c'est formidable pour moi. Hein. C'est super. Moi, je suis très content de tout ça. Et puis, et puis, tirer une meilleure partie de cette année parce que c'est une année où on se soulage de beaucoup de choses. Et puis, je vais faire un truc. Là, fin 2021 et si ça fonctionne bien, 2022, je je vais faire un tour de France, j'ai un ami euh, producteur sagittaire, un positif, un optimiste, qui est venu me, me, me proposer de faire un tour de France. Donc je vais, je vais faire il y, y a un lien en dessous, allez voir, voir les villes, quand, à quelle date, voilà, mange pas de on va voir. Et puis on se verra, quoi. je vais venir, euh, on se verra dans des salles, je ferai des portraits, j'adore faire des portraits. Hein, je pourrais pas faire tout le monde, mais on gardera ce qu'on peut voir. Puis j'essaie toujours de le faire de façon projective pour que ça nous intéresse tous. Je vous donnerai plein de clés, plein de clés sur la façon dont je fonctionne, sur l'approche, comment optimiser, hein, voilà, comment je pratique l'astro, voir le bon côté, trouver des solutions, voir ce qui fonctionne, tout ce que j'aime faire. Et puis ce qui est intéressant, au-delà des portraits, c'est quand on fait des couples, des couples. Vous prenez un couple, hein, je descendrai dans la salle, ceux qui veulent, hein, bien évidemment, hein, ceux qui ne veulent pas, j'y touche pas, et puis vous prenez un couple, vous prenez le numéro 1 du couple, et puis vous faites le portrait du numéro 2, et le numéro 2, il vous dit, oh, bah, c'est exactement ça ce que je te dis depuis des années, hein, hein, hein. moi je le fais de façon super positive, hein, en bonne blague, hein. et, et, le, et, le, et, et après vous changez, vous prenez l'autre, et l'autre, vous faites le, le profil du, du deuxième, et quand vous... Faites émerger des choses, il y a plein de non-dits, enfin des non-dits, on y va mollo, hein. mais ça permet de débugger des situations, de mieux se comprendre, hein, d'avoir un regard extérieur. Euh, voilà, c'est toujours intéressant. Donc, mon truc, c'est de comprendre l'humain. Et, et le, le, la cerise sur le gâteau sur l'humain, c'est de voir comment fonctionnent deux profils en synergie. Voir quelles sont les séquences, où ça fonctionne, où ça fonctionne moins, et sur quoi on peut travailler pour optimiser le fait que ça fonctionne au mieux partout. Voilà, c'est l'idée. Bon, mille merci encore hein. A bientôt. On se voit pour les horoscopes de la semaine, on se voit pour les, les pleines lunes, les nouvelles lunes, et puis, et puis sur plein de choses. Quoi. On partage des bonnes énergies ensemble. C'est nourricier, hein, c'est dans les deux sens. À bientôt. Merci beaucoup.